J'ai accepté d'être marraine de droit debout sans me poser la moindre question, euh, tant accepter cette mission euh, me paraissait euh, naturelle. C'est vrai que souvent euh, on pense aux avocats, on se dit que les, les avocats défendent les libertés individuelles, mais les juges sont les gardiens de la liberté individuelle. L'article 66 de la Constitution le dit clairement, l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. Et pour moi, c'est le fondement de mon engagement dans ce métier. 30 ans de magistrature et je garde intacte cette volonté d'être la gardienne de la liberté individuelle. J'en suis fière et je défends cette vision. Je pense qu'il est tout de même important de rappeler que la France est une, est une grande démocratie respectueuse des libertés individuelles. Euh, néanmoins, euh, une marge de progression est possible, notamment sur les conditions de détention qui restent euh, parfois très précaires selon les établissements. Même si des efforts sont en cours, euh, la marge de progression existe. Mais euh, les textes, euh, en tout cas, vont dans, dans, une, dans le sens de l'amélioration, euh, me semble-t-il, euh, du respect de ces droits fondamentaux, notamment euh, en ce qu'ils exigent des motivations. C'est-à-dire que nous demandons, il est demandé de plus en plus aux juges de motiver lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme, lorsqu'il refuse d'aménager une peine d'emprisonnement. Dans les cours d'assises, et ça c'était une grande avancée, il y a une obligation de motiver, sur la culpabilité et depuis peu de motiver sur la peine. En matière d'hospitalisation sous contrainte, eh bien, il faut aussi un avis motivé des psychiatres que le juge doit, doit, doit apprécier. Euh, il est important justement que, ce, que ce, cette motivation euh, soit de plus en plus présente parce que pour moi, la motivation ouvre euh, le champ du contradictoire et le contradictoire, c'est l'une des bases euh, du respect euh, des droits fondamentaux et de la liberté individuelle. Bien sûr, il faut apprendre le droit, euh, il faut bien connaître la loi, il ne faut pas oublier que la loi bouge et donc euh, rien n'est jamais acquis. Donc il faut, en revanche, garder en tête qu'il faut toujours étudier, mais surtout ne jamais oublier que la loi est faite par des femmes et des hommes pour des femmes et des hommes. La loi n'est pas une fin en soi. La loi, elle a avant tout euh, une vocation d'humanité. Et ça. Je pense que si vous souhaitez devenir avocat ou magistrat, vous devez aussi aimer l'humain. Vous devez aimer le droit, mais il faut avant tout aimer l'humain. Le droit, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble et ça, il faut, il faut jamais l'oublier.